Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à ce webinaire dédié à, à la plantation de haies pour favoriser le retour de la biodiversité. Euh, donc Vous êtes déjà nombreux à être connectés, euh, mais nous allons commencer tout de suite puisqu'il est midi euh, et les autres euh, nous rejoindront dans les prochaines minutes. Euh, donc Si vous êtes là, bah, c'est que vous souhaitez à votre niveau contribuer à la, à la protection de la biodiversité. Et donc, euh, avant de passer la parole à nos deux intervenants euh, aujourd'hui, euh, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter euh, les deux outils phares que la Fondation pour la nature et l'homme euh, déploie depuis un certain temps pour permettre à chacune et chacun de pouvoir euh, s'impliquer et apporter sa pierre euh, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc, le premier euh, Premier outil important euh, que la Fondation a créé déjà il y a de, de nombreuses années, c'est la plateforme J'agis pour la nature, qui est euh, une plateforme web qui vous permet de trouver euh, tout au long de l'année plus de 1600 activités qui sont gratuites, euh, qui se réalisent partout en France et dans les territoires d'outre-mer euh, tout au long de l'année. Euh, et qui sont des activités qui se déroulent euh, pendant quelques heures pour certaines, une journée, euh, voire un week-end. Donc, des durées extrêmement variables, euh, mais voilà, de, de, de, de, de, de variables et, et, et accessibles à tous. Euh, ces activités-là, euh, c'est important de le préciser, euh, elles, sont, euh, elles sont pour tout le monde, euh, parce qu'aucune compétence naturaliste n'est particulièrement nécessaire, euh, pas de connaissances spécifiques, et donc euh, un citoyen euh, lambda, entre guillemets, peut tout à fait participer à ces activités et contribuer de cette manière. Donc, certaines activités sont euh, en autonomie, donc à réaliser seules, euh, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui se réalisent en groupe et que vous pouvez euh, faire entre amis, en famille, avec vos enfants, euh, ou vous joindre seul à un groupe euh, d'autres personnes. Donc, comment ça se réalise et comment faire pour trouver ces activités et bien, Il vous suffit de vous rendre sur le site www.jagipourlanature.org où vous trouverez, c'est très, très facile, vous verrez, vous trouverez une carte interactive, un moteur de recherche qui vous permettra de trouver une activité proche de chez vous dans une des six façons d'agir qui existent. Donc vous voyez là sur le côté droit de, de la diapositive euh, les différentes euh, façons d'agir. Donc, On va trouver des activités d'observation, comme des programmes de sciences participatives. Euh, vous allez pouvoir contribuer en aidant un centre de soins de la faune sauvage euh, qui soigne les animaux blessés. Euh, vous trouverez bien évidemment, et c'est le sujet du jour, euh, des chantiers de plantation, euh, des chantiers de création de mares dans des espaces naturels. Vous pourrez trouver aussi euh, des actions de ramassage de déchets ou euh, trouver des activités de découverte, euh, sortie nature, de, de activités de sensibilisation de la faune et de la flore de proximité. Et enfin, euh, le dernier, la dernière façon d'agir qui existe, plus en autonomie, celle-là, euh, donc euh, la... C'est alerté, donc cette façon d'agir, qui consiste principalement à utiliser des applications et, lors d'une promenade, d'une randonnée, signaler que ce soit des décharges sauvages sur les territoires ou certaines des animaux, des animaux échoués, des animaux marins qui sont échoués. Donc voilà pour le premier euh, premier outil. Euh, le deuxième qui a été créé et qui est beaucoup plus en lien donc avec le, euh, notre, euh, notre sujet du jour, je dirais, c'est la formation J'agis, je plante euh, que la fondation a euh, lancée à l'automne 2022, donc euh, il y a quelques mois, euh, et qui a pour objectif, je on peut le dire de manière, de manière générale, de réveiller le planteur qui le planteur pardon, qui sommeille en, en chacun de nous. Alors, L'idée de cette formation, c'est que chaque citoyen prenne conscience que c'est à la portée de toutes et tous de planter, on va le voir aujourd'hui notamment par le biais du, du témoignage de, de Caroline, on peut chacun agir. Ça, c'est le premier message important. Et le deuxième message important, c'est que euh, partout, que ce soit au cœur des villes ou au, dans nos campagnes, partout, il y a des espaces où il est bénéfique euh, de planter euh, pour aider euh, à préserver la biodiversité, voire même faire revenir la biodiversité dans des espaces où elle aurait disparu. Alors, pour ça, euh, nous avons créé une, une formation en ligne euh, qui se répartit par une série de, de, de petites vidéos donc, c'est en tout un peu plus de 2h30 de contenu que vous suivez à votre rythme. Donc, vous avez 64 petites vidéos qui vont de 1 à 4 5 minutes donc très courtes. Euh, une, un certain nombre de fiches aussi qui permettent de euh, d'avoir de, de, de garder en mémoire les principaux euh, les principales notions qu'il faut retenir à travers ces vidéos et puis euh, l'ensemble de la formation est agrémenté aussi de témoignages de citoyens de professionnels d'experts de quiz euh, tout ça pour vous permettre de cheminer et euh, de trouver les conseils nécessaires euh, les petites aspects de savoir quels sont les pièges à éviter. Alors cette formation, elle a été construite avec cinq associations expertes, animées par, un, par, par un, le comédien Nicolas Mérieux, et vous trouverez dans cette formation quatre types de plantations. Euh, donc les bosquets comestibles, les mini forêts urbaines, les murs végétalisés et le quatrième type, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les haies euh, bocagères, les haies agricoles. Euh, et euh, c'est Dany Le Breton, donc de l'association Arthropologia, qui a euh, participé à, à, à cette formation, à la constitution de cette formation, euh, qui va euh, nous en parler à partir de maintenant. Donc Dany je te passe la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation pour participer à ce webinaire. Euh, tu peux passer à la, à la diapo suivante. Donc, brièvement, je présente un petit peu notre association. l'association Arthropologie elle est basée à, à la Tour Salvanie. C'est une commune de la métropole de Lyon. On est une association de protection de l'environnement. Euh, savoir une association naturaliste et aussi militante. Euh, on propose, voilà, on a différentes actions autour de, de la sensibilisation pour le grand public et le, le scolaire, des formations aussi auprès de, des agents techniques, des agriculteurs, des agents de, communaux, euh, des actions non de lobbying présentes dans les manifestations ou autres, et euh, une activité d'expertise, euh, soit sur le volet naturaliste, sur les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages, ou alors sur du conseil, sur la préconisation pour des projets de plantation, euh, et c'est notamment l'une de mes missions. Donc, sur ces, voilà, merci Sébastien. Sur, ces, sur ces projets de plantation, déjà, c'est important de, de, de redéfinir un peu qu'est-ce que c'est une haie, à quoi va nous servir une haie. Euh, là, je pars sur plutôt une haie champette, une haie de bocage en milieu agricole, mais euh, ces, ces, critères sont, enfin, ces, ces intérêts vont aussi se retrouver en milieu urbain, il y en aura d'autres aussi en milieu urbain. Mais euh, voilà, si on regarde une haie d'un point de vue euh, service écosystémique, c'est-à-dire les rôles qu'elle peut, qu peut rendre, soit pour nous, soit pour la biodiversité. Euh, il y a bien entendu le refuge pour la faune auxiliaire, les oiseaux, les petits insectes, les petits, euh, les petits mammifères ou autres. Euh, la réserve de nourriture, la fourniture de nourriture, à la fois pour nous, mais aussi pour les oiseaux, pour les, pour les animaux. La protection contre le vent, contre le, euh, contre le vent pour les cultures ou, ou le bétail. Donc là, c'est vraiment focus milieu agricole, mais une protection contre le vent, milieu urb urbain, périurbain dans son jardin, ça a aussi un intérêt. Euh, toute, son, toute, son, toute son action sur le cycle de l'eau, savoir la limitation de l'érosion, la filtration de l'eau et de ses polluants au milieu de l'école, euh, la rétention et la resti restitution de l'eau au cours de l'année avec une rétention lors des périodes pluvieuses et une restitution plutôt période de, sé de sécheresse. Euh, une éponge, quoi. C est, c est, la haie, ça peut être considéré comme une éponge. Et bien entendu, du coup, un, un rôle de corridor écologique, c'est-à-dire de, de, de, de, de linéaire qui va permettre à des espèces de passer d'un point A à un point B, d'un réservoir écologique, d'un réservoir de biodiversité via ce corridor, via cette petite cette haie. Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est qu'une haie seule, d'un point de vue justement corridor, c'est quand elle est seule, au d'un paysage euh, vide, euh, son rôle il va être assez réduit. Euh, bon, je prends l'exemple sur la diapositive. Sur le, sur le, le schéma de droite, euh, le renard ou la fouine ont une capacité de dispersion assez importante, mais là, si on regarde la pigrièche, donc plutôt en bas, qui, qui est une espèce euh, euh, migratrice, elle a le, la capacité de voler sur de longues distances hein, pour ses migrations, mais lorsqu'elle est en France, lorsqu'elle est sur sa zone de nidification, elle ne va pas pouvoir s'éloigner à plus de 50 mètres du, de sa haie pour aller sur une autre haie. Donc si la haie est vraiment isolée au milieu de rien, son rôle va être, va être, va être difficile quoi. Donc ça c'est une haie. Donc les intérêts de la haie, voilà, il y a cela, il y a l'ombre, euh, il y a aussi du coup euh, l'aide pour les agriculteurs euh, pour, euh, pour lutter par exemple contre des des, des prédateurs euh, dans les cultures. Tu peux passer à la diapo suivante Sébastien. Bon, c est, c est, avant de parler justement de, de à quoi ressemble cette haie. Euh, les rôles, on les connaît, et pourtant, on a un petit problème. Excuse-moi. C'est pas grave, je vais parler. On a un petit problème, ah, c'est <rire> euh, que depuis 1950, on a 70% des haies qui ont disparu sur le territoire français. Il y a Solagro, en 2006, un bureau d'études, qui, qui annonce un chiffre de 1,4 million de kilomètres de haies qui ont été rasées euh, sur cette période. Du fait du remembrement, bien entendu, euh, du fait aussi du déclin de l'élevage euh, au profit des grandes cultures intensives, et de, du fait aussi d'une urbanisation, une urbanisation croissante et euh, en expansion. Donc, on, on, on, on a vraiment perdu notre bocage, notre bocage français. Lorsqu'on regarde sur certains territoires, c'est flagrant. Hein. Et on a en ce moment, depuis quelques années, il y a tout une, un programme de replantation hein, qui existe, mais il faut quand même encore avoir en tête qu'on est toujours en déficit. On, on arrase toujours plus que, que ce qu'on plante. Donc, c'est euh, tout, tout type de, de, de porteur de projet, qu'on soit un particulier, qu'on soit une collectivité, tout le monde peut agir pour essayer justement de réduire ce déficit. Surtout que, notamment pour des particuliers, il y, y a un chiffre qui est intéressant, c'est que euh, la surface des jardins privés euh, équivaut à à peu près quatre fois la surface des réserves naturelles. Donc on peut se dire que voilà dans son jardin, ça ne va pas être grand-chose, je ne vais pas pouvoir, faire, euh, vais pas pouvoir euh, améliorer énormément la biodiversité, mais il ne faut pas négliger ces petits espaces privés euh, qui, au final, sur l'échelle du, du territoire, sont plus importants que les réserves naturelles. Donc euh, partout, partout, il faut replanter, partout et, et, et tous les ans, et, et avec tout le monde, et tout ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on plante par contre je vais, on va peut-être plutôt échanger sur les techniques de plantation, les, les différentes étapes euh, en, via des questions. Je voulais juste un peu donner quelques, quelques critères pour avoir une haie qui est fonctionnelle. Donc, quand j'entends fonctionnelle, c'est pour qu'elle puisse rendre justement ces rôles dont j'ai parlé tout à l'heure, sachant que faut ne faut pas, faut pas espérer avoir une haie fonctionnelle au bout de 3 ans, quoi. 5, 10 ans. À partir de 10 ans, on commence à avoir une haie qui commence à remplir ses rôles. Pour ça, on a besoin d'avoir... De, de, de réfléchir à un, pro, à un projet de plantation qui va intégrer majoritairement des essences sauvages et locales. Et entendez, en milieu urbain ou des contextes un peu séchants, euh, ça peut avoir le coup de regarder un petit peu ce qui se fait un peu plus au sud, euh, en Méditerranée ou euh, bassin euh, sud-ouest. Une haie qui est suffisamment épaisse, minimum 2 mètres, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une plantation, on réfléchit à une plantation sur 2-3 rangs. Euh, en quinconce, euh, qui intègre des espèces euh, qui vont avoir des hauteurs différentes pour avoir des strates différentes, des strates arborées avec des arbres de haut jet, des grands arbres, des arbres plus petits, des moyens jets, des strates arbustives, donc avec des arbustes et des arbrisseaux, et ne pas négliger la gestion aussi de l'ourlet herbacé, euh, la strate herbacée qui va vraiment faire l'interface entre la haie et son milieu, la parcelle associée. Une haie diversifiée, 10 à 15 espèces, voilà maximum de diversification, on évite les haies euh, monospécifiques, on évite encore plus les haies monnaies spécifiques de Thuya ou de cyprès, de cyprès bien entendu. Et lorsqu'on a seulement un objectif de biodiversité, on va essayer de laisser les végétaux euh, en port libre pas forcément besoin d'entretien quand ce n'est pas nécessaire. Sur des bocagères en milieu agricole, euh, il peut y avoir, et c'est important aussi de rappeler, c'est que la haie peut aussi avoir une valeur économique, de, ça peut intégrer un, un, une exploitation, un système agricole, donc il va falloir, on peut aussi mettre en place des pratiques d'exploitation de, du bois, mais en faisant attention à conserver quand même l'aspect biodiversité. Pour ça, il y a, il y a la fac euh, et via son, qui a développé deux outils, le plan de gestion durable des haies et le, le label haies, qui euh, permettent d'accompagner de, de, et de certifier une, un, une bonne pratique d'entretien et d'exploitation de haies pour que, pour que la haie soit durable elle-même et qu'elle soit aussi accueillante pour la biodiversité. Voilà pour les, les, les, différents, euh, les, les différents points à, à avoir lorsqu'on a une, un projet de, de haie en tête. Euh, je, on, on parlera du coup des, des différentes étapes. Euh, je voulais plutôt moi revenir sur quelques idées reçues qui peuvent influencer vos projets de hai. Alors tout d'abord, euh, Sébastien, il y a la photo, euh, juste avant il y avait... Première Alors. idée reçue, c'était une haie euh, pour avoir un bon brise-vent. On a un problème de vent sur son jardin, dans sa parcelle ou autre. Euh, la haie de Thuya, c'est un bon brise-vent. Fausse idée, fausse bonne idée. Pourquoi la, la, Une haie de Thuya, ça va être une haie du coup, de résineux qui va être imperméable. Le problème d'une haie imperméable, c'est que le vent ne va, pas être, euh, ne va pas être stoppé, il va juste être totalement perturbé et ça va créer après la haie, des grosses perturbations pour euh, euh, du, du flux d'air. De, de, en fait. Donc euh, on, va, on va plutôt créer euh, des problèmes encore plus gros importants. Une haie, euh, si elle est faite de feuillus, euh, avec des espèces qui perdent leurs arbres, leurs leur, leur leur feuilles, il va falloir aussi regarder euh, la diversité. Justement. Si on prend une haie, par exemple, un alignement d'arbres, euh, de hauts il n'y a pas de strat herbacé. Bah, la, la haine va pas, le vent va s'engouffrer, pas, va, va, va passer à travers sans ressentir de, de, de, de, de contraintes. D'où l'intérêt d'avoir une haie diversifiée assez large, avec des strates di différentes, avec des, euh, des essences différentes qui ne vont pas perdre leurs feuilles au même moment ou tout, euh, pour avoir euh, un vent, l'objectif ce n'est pas de bloquer le vent, le vent il faut bien qu'il passe à un endroit, mais plutôt de le freiner. En le freinant, en ayant une haie qui est vraiment efficace, qui joue vraiment ce rôle, on peut envisager une protection sur 10 à 15 voies sa hauteur. Donc une haie de 10 mètres, la protection contre le vent peut, peut, peut aller jusqu'à 100-150 mètres. J'ai oublié un petit point sur les essences et après je vais passer à l'idée reçue suivante. Je reviens sur ma, mon, programme, mon projet de plantation. Sur l'aspect biodiversité, notamment pour les pollinisateurs sauvages, euh, ça va être très intéressant d'essayer de euh, regarder le panel de, de, de, de, de floraison que vont nous offrir nos essences, avec un calendrier de floraison. Essayer de couvrir la, la plus grande majorité des, des, euh, des périodes de floraison, avec des espèces qui vont plutôt fleurir en début de saison, et d'autres un peu plus tardivement, même en hiver, euh, pour que les insectes, notamment, puissent avoir euh, une ressource alimentaire tout au long de la saison. Voilà, donc idée reçue numéro 2, le lierre tue bien entendu notre arbre, fausse bonne idée également. Donc ça c'est un, un, une affiche que vous pouvez trouver, euh, que l'arbre Arbre Épisage 32 a réalisé, et qui, qui montre un petit peu d'un point de vue, en, de façon bien dessinée, les, les différents intérêts de, de, du lierre sur l'arbre. Sur Je voulais juste rappelez que euh, le lierre ne va pas tuer un arbre. Le lierre euh, pousse sur un arbre, profite d'un arbre qui est en train de mourir pour se développer sur les branches euh, mortes, sur lesquelles il ne f... va plus avoir de feuilles. Mais tant que l'arbre est en bonne santé, il ne va, il va pas euh, atteindre le feuillage, il va rester sur le tronc. Et sur le tronc, il ne va pas causer de problème, ce n'est pas un suceur de sève, il va juste se développer dessus, il va pouvoir pousser avec. Il va produire euh, des fruits. Avant ça, il va produire une quantité énorme de fleurs qui ont aussi un intérêt pour les pollinisateurs. Pour les il aura pour l'arbre un rôle de, euh, de petit euh, tampon, d'isolant thermique. Et, euh, et c'est aussi un abri du coup, pour, euh, pour se cacher pour bon nombre d'espèces de, animales. Troisième idée reçue, l'arbre à droite, un arbre mort, il faut absolument l'abattre. S'il n'y a pas de risque de, euh, de chute euh, qui causerait des dommages euh, humains ou, ou autres, euh, autant le laisser. Il a énormément d'intérêt, notamment d'un point de vue micro-habitat. Il va offrir par, la, euh, par, des cavités, par ces cavités ou autres plein d'habitats plein euh, utiles pour beaucoup d'espèces. Il va aussi, euh, il y a pas mal d'insectes de, de, qui vont euh, se nourrir de ce bois mort. Par contre, si il, a une, il a une. Ouais, j'étais avant. Euh, si, euh, si cet arbre mort, il y a vraiment un risque de chute. OK, il y a peut-être objectif de l'abattre, mais pas forcément de l'abattre entièrement. On peut laisser ce qu'on appelle une chandelle sur un ou deux mètres de haut. Euh, ces deux mètres de haut, si ça tombe, normalement, ce n'est pas très grave. Et ça, on conserve quand même un habitat pour, pour la biodiversité. Donc un arbre mort est hyper utile euh, dans une haie. Quatrième idée, du sud, euh, quatrième idée reçue, c'est plus, les, les, les trois qui arrivent là, c'est plus justement sur les projets de plantation. Donc, euh, première idée reçue, poser une bâche, c'est indispensable. Non, pas du tout. Euh, même l'inverse, euh, on va plutôt privilégier du paillage, du broyat de bois ou, euh, ou autre. Quelque chose déjà, en tout cas, de, de, de, de, de, de mince. J'ai perdu du mot. Bon. Merci, j'avais perdu mon mot, euh, qui va avoir un double intérêt. Déjà, on va éviter de mettre du plastique. Euh, sur... On va aussi apporter de la matière organique au sol. On va... Avoir le même rôle que la bâche, c'est-à-dire de, de, de, de conserver de l'humidité, de conserver, euh, de donner à manger à, la, à nos arbres, euh, de protéger de l'humidité, protéger un petit peu du gel à l'hiver, euh, activer le sol. On va activer le sol pour que nos, nos micro-organismes dans le sol puissent aussi travailler sur, euh, aider à une bonne construction de ce sol. Et puis ça, coûte, ça peut coûter moins cher. L Idée numéro 5, protéger les plants, c'est obligatoire. Euh, voilà une haie plantée quand on met que des plants. Euh, je ne considère pas que ce soit une haie super jolie. Euh, non, ce n'est pas obligatoire. Euh, on, va, on, va, on va considérer voilà sur un projet de haie où on a quelques essences qui sont vraiment rares ou vraiment importantes, sur lesquelles on veut vraiment être soigneux, précautionneux, précautionneux on, va, on, on peut envisager de mettre des protections de plan, mais sur, sur, la, sur ce qu'on va appeler des espèces un peu plus euh, fourre-tout, de bourrage, qu'on met entre des arbres, euh, ce n'est pas très grave, surtout que beaucoup d'espèces vont avoir la capacité de se recéper, donc euh, ce n'est pas, pas parce que votre arbre a été grignoté par un lapin ou autre que les racines sont mortes et qu'il n'est pas capable de repartir après. Il faut aussi avoir en tête que vous mettez du, du, du, une protection plastique. Ça reste encore une fois du plastique. Avec le vent, il peut partir, il peut s'en aller. Alors Après, il y a les actions, j'agis pour la nature, qui peuvent permettre de ramasser justement ce que vous avez mis, mais autant <rire> éviter. L'idéal, il ne faut euh, pas le mettre en effet. Voilà, exactement. On a, euh, le risque en plus, c'est de vous pouvez oublier, et les plans vont commencer à bien se développer, passer à travers. Et là, pour les enlever, c'est vraiment très compliqué. Donc, autant ne pas en mettre quand ce n'est pas nécessaire. Idée numéro 5, planter une haie, ça coûte. Idée reçue numéro 5, planter une haie, ça coûte très cher. Euh, non. Euh, déjà, si on ne met pas la bâche et si on ne met pas les plants, euh, là on met pas de protection de plant, déjà, vous allez énormément réduire le coût. Euh, si vous ne faites pas de travail du sol, mais que vous préparez bien en amont votre sol en mettant de la matière organique, des feuilles, de la paille, du vieux, la vieille paille, du vieux foin ou autre, euh, vous n'aurez pas forcément besoin de travailler le sol. Et euh, les plans, ça peut coûter cher. Il y a soit des aides euh, financières de vos collectivités ou autres euh, pour accompagner là-dessus. Ou alors, lorsque vous avez l'autorisation du propriétaire, vous pouvez aller euh, récolter des plans sauvages euh, sur un site euh, tant qu'on ne vient pas euh, vider totalement ce site de ses de ces futurs, euh, futurs plans. Mais en faisant ça, en fait, une haie, ça ne coûte pas forcément euh, très cher. Et ça coûte... Euh, C'est que du positif pour la biodiversité. J'ai fini pour moi et puis pour les questions d'après. Merci Je beaucoup, Dani. Alors, en effet, il y a déjà un certain nombre de questions, mais on va, on, on va garder les questions pour la fin. Euh, donc, on va donner la parole maintenant à Caroline Chambat. Euh, alors, Caroline, vous, euh, il y a euh, un certain temps, l'idée vous est venue de, de contribuer, de planter une haie. Vous avez dit, pourquoi pas moi euh, Et du coup, vous avez euh, toute seule euh, mené ce projet jusqu'à jusqu son terme. Euh, et vous venez partager votre, votre expérience avec nous aujourd'hui. Donc, merci déjà d'avoir accepté de partager cette expérience et puis euh, bah, à vous la parole. Eh non, mais c'est moi qui vous remercie. Moi, je suis ravie d'être là avec vous. Donc, pendant une petite dizaine de minutes, je vais vous expliquer euh, bah, du coup quel a été mon projet. Donc, je suis déjà membre du collectif hein, de, euh, des donateurs euh, à la Fondation pour la nature et l'homme. Et justement, je, je, je dis parce que euh, bah, tu peux passer la slide, Sébastien, parce que c'est comme ça que l'idée euh, a germé c'est qu'en mars 2022, lors d'une un, réunion euh, de, du comité, euh, la campagne « J'agis, je plante » est évoquée comme euh, proposition d'action de la Fondation euh, Courant 2022. Et alors là, tout de suite, l'idée germe dans ma tête de monter un projet euh, de plantation de haies. Ce qui m'a euh, vraiment intéressé avec ce projet euh, « J'agis, je plante » c'est que euh, tout de suite, euh, la proposition c'était de nous mettre en posture d'acteur. Et ça, je trouvais ça intéressant en tant qu'urbaine, moi j'habite à Lille, et je me suis dit oh, « Ok, plutôt que de financer, d'aider des projets, je vais me débrouiller pour euh, ben, en créer un hein, et, et y aller ». Donc, euh, il se trouve que j'étais je, je, dans une AMAP donc dans, pendant 10 ans, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, et donc j'ai tissé des liens avec l'agriculteur euh, au sud de Lille, euh, puis avec son successeur, à qui euh, ben aujourd'hui j'achète des plans euh, chaque année, des petits plants, pour, euh, bah, pour alimenter notre petit potager, <rire> qui est sur notre toit de terrasse là, en centre-ville. Et du coup, dans ce cadre-là, en allant chercher mes plants, euh, je, euh, je lui ai proposé euh, bah, de planter une haie chez lui. Donc, euh, en, en juin, j'ai euh, trouvé l'agriculteur, donc il m'a dit OK. Et il m'a juste demandé qu'il y ait un partenaire technique euh, qui vienne nous aider. Euh, ce à quoi, du coup, j'ai posé la question à la fondation, qui m'a renvoyé vers les planteurs volontaires. Pendant l'été, euh, j'ai reçu des planteurs volontaires un certain nombre de documents et j'ai été mise en relation avec Plantons-le-Décor, qui est euh, un fournisseur de plants locaux. Et puis Ensuite, j'ai décidé de constituer un petit groupe WhatsApp pour euh, récolter des, des, des mains pour euh, le projet qui était prévu le, le 26 novembre. En octobre, il y a eu un échange euh, très rapide entre l'agriculteur et euh, un membre de planteurs volontaires pour l'aider à préparer. Moi, je me suis chargée de commander le, le kit de haies donc, euh, par rapport à ce que disait Dany. Voilà moi, le budget que j'ai eu. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne affaire. <rire> Mais c'était 85 euros pour 100 plants euh, qui permettaient du coup, de, de réaliser 50 mètres de haies. J'ai suivi la formation « J'agis, je plante euh, » que j'ai trouvée très intéressante. Et, euh, bah, une semaine avant le projet de, de plantation, je suis allée récupérer mes, mes petits plants à l'espace naturel régional. Euh, et donc, Le 26 novembre, on a planté... Euh, à 8, donc vous voyez entre 14, à la base j'avais demandé à une vingtaine de personnes et puis au final on était, on était 11, mais c'était suffisant et on a planté 50 mètres de haies champêtres. Donc c'était juste la première slide pour vous montrer rapidement les étapes du projet, mais je vais détailler euh, sur les deux slides qui suivent, euh, faire un focus sur les, les, les, deux, les deux périodes en fait, où il y a euh, quelques actions à faire. Donc déjà le besoin, c'est vrai que c'est ce qui est le plus important. Euh, mais il se trouve que l'agriculteur d'avant avait déjà planté une haie euh, sur une des limites de sa parcelle euh, pour séparer son champ bio de celui de son voisin qui est un agriculteur euh, conventionnel. Donc il avait planté 200 mètres de haie il y a 15 ans. Donc, je rebondis sur ce que disait Danny En effet, moi j'avais vu euh, il y a 15 ans euh, le, la plantation qui était vraiment euh, assez basse. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une vraie haie euh, sur trois niveaux. Euh, très haute et euh, en effet il faut un peu de temps pour que ça pousse. Donc euh, face à ce constat l'agriculteur qui a, qui a repris le, la main euh, avait en tête aussi de, euh, voilà, de faire une haie donc quand je lui ai proposé le projet euh, bah, il a tout de suite accepté. Pour lui il y voyait du coup deux avantages euh, du coup on a, on a fait l'autre la, la, frontière avec le, la parcelle agricole conventionnelle donc lutter contre les pollutions nitrates et pesticides ça, c'était pour lui le premier avantage. Et puis, le deuxième, évidemment, préserver, voire améliorer la biodiversité. Donc, on s'est mis d'accord. On a fait un petit deal. Je lui ai dit, moi, je m'occupe du financement. J'amène des bras. Je commande les plans. Euh, et lui a dit, OK, on bloque la date. Donc, au 26 novembre, je serai là. Je m'occupe du matériel. Donc, les bottes, les pelles etc. Et je m'occupe de la préparation du sol. Donc, ça, c'était le besoin. Une fois qu'on avait tapé dans la main, on savait que ça allait se faire. Il suffisait un petit peu d'organisation. Euh, D'abord, moi, j'ai trouvé très important d'avoir un partenaire technique. Donc, ça m'avait été suggéré par l'agriculteur. Mais que la Fondation pour la Nature et l'Homme euh, me, me renvoie vers les planteurs volontaires, c'était très précieux. D'une part, parce que j'ai reçu... Il y a eu des échanges de mails. Hein, c'était assez rapide. Ils n'ont pas pris trop de temps. Mais euh, c'était judicieux parce qu'ils m'ont envoyé de la documentation locale, donc à l'échelle des Hauts-de-France. Et ils m'ont donné euh, des conseils pour acheter des plants euh, locaux. Donc, ça, c'est aussi essentiel. Et du coup, je rebondis sur Planton le Décor, qui est un fournisseur de plants de, de locaux. Donc, j'ai pu commander sur Internet, donc très simple. Mais surtout, la grande valeur, c'est que euh, le, le credo de Planton le Décor, c'est planter les bonnes variétés au bon endroit. Donc, euh, ils sont en, en, en lien avec 10 producteurs régionaux, des pépiniéristes. Et ce qui fait que moi, j'ai pu commander sur Internet sans plan. Et je savais que c'était bon. C'était un kit champêtre. Il y avait des charmes, des érables, euh, trouhens, cornouillers, hêtres, noisetiers, églantiers. Ça avait été travaillé en local par des gens dont c'est le métier. Et je savais qu'en plantant ça, on était sur la bonne, euh, bonne option. Donc j'ai constitué aussi très rapidement un groupe sur WhatsApp. Donc vous connaissez mieux que moi. Ça fonctionne, euh, voilà, très rapide. Donc ensuite, euh, en octobre-novembre. c'est euh, là que les choses se font. Donc, euh, il y a eu un petit coup de téléphone entre l'agriculteur le, et les planteurs volontaires pour bien acter de comment réaliser le chantier. Euh, moi, en parallèle, alors vous voyez, à, à, dans un train, un à, à, à Lyon-Lille, j'ai suivi la formation « J'agis, je plante », donc deux heures et demie de tuto. Donc, euh, hyper intéressant, ça m'a permis de bien comprendre euh, justement comment faire euh, plus précisément et puis aussi de communiquer un peu. Donc, moi, ça m'a permis de, de, de communiquer sur LinkedIn. Donc, j'ai juste fait deux petits posts, hein, mais… Euh, qui permettait de, de challenger un peu les uns les autres. Et puis après, euh, j'ai commandé le, le kit de haies, euh, que j'ai récupéré une semaine avant. Et euh, le jour en question, c'était le 26 novembre après-midi, donc on était huit, euh, dont trois enfants, et l'agriculteur bénéficiaire, et on a planté en deux heures, euh, 50 mètres de haies, donc euh, on a planté les 100, euh, les, les 100 plants sur deux lignes, et, euh, et donc là, j'attends de voir un petit peu euh, au printemps. Et une petite chose aussi que je voulais rajouter, comme quoi ça fait toujours des, des, des petites graines. Comme j'ai trouvé que l'expérience était vraiment intéressante et qu'elle n'était pas si chronophage, parce que dès lors qu'on est bien accompagné, euh, on se rend compte qu'on rentre dans un territoire qui est euh, bien pensé et euh, bien réfléchi. Et ce qui fait que pour moi, c'est juste la connexion entre à la fois euh, des techniques euh, maîtrisées par des associations, et aussi euh, un vivier de, de pépiniéristes en local. Euh, il suffit juste d'être à la bonne porte et puis d'envoyer de, les bons mails. Mais ça se fait de manière vraiment simple. Et du coup, ça m'a donné l'idée de mettre un peu plus de verdure dans notre rue à Lille et donc de, euh, bah, de lancer un projet de mur végétalisé. Donc là, moi, j'ai pris les contacts avec la direction de Nature en Ville de la ville de Lille et j'ai un rendez-vous avec eux en février en espérant pouvoir euh, bah, faire ça euh, en ville aussi. Voilà. <rire> C'est une bien bonne nouvelle. L'aventure continue, en fait. Oui, je pense que quand on met le, le doigt dedans, oui, ouais, ouais. parce que c'est ouais. relativement simple. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup, Caroline, pour ce beau témoignage. Euh, je vous propose maintenant de, de garder le temps qui nous reste pour... pour un échange et pour répondre à vos questions. Donc euh, Première question euh, pour toi, Dani euh qui nous est posée par un, un participant. Est-il facile, tu as parlé des haies de thuyas, donc est-il facile de supprimer une haie de pour la remplacer par une haie de différentes essences Non, pas vraiment facile, honnêtement. Euh, disons que le, ça va nécessiter, c'est mieux de, de, de, de faire un dessoussa, dessoussage euh, des, des, des plans. Donc c'est ça qui va d'un point de vue technique, mécanique, nécessiter beaucoup plus de, de temps. Alors, moi, perso, je l'ai fait sur deux, deux petits tuyas qui étaient chez moi, donc, quand je suis arrivé dans ma maison. Euh, J'ai mis du temps à la main, donc euh, ça peut se faire, hein, mais, mais oui, ça c'est assez chronophage. Faire attention à ce qu'on peut voir sur, euh, sur internet où on voit des méthodes en mettant euh, de l'acide ou du sel ou du vinaigre dans les, dans les troncs pour le faire, euh, pour le faire mourir. Quoi. Euh, là, vous allez vous allez aussi polluer votre sol et, et, et vraiment impacter le, la faune dans le sol, quoi. Donc, euh, le dessouchage va être important si c'est s'ils sont vraiment denses. Euh, après, en termes de plans, euh, moi, je suis plutôt partisan de, de, de tout tenter. Euh, faire confiance à la plasticité des plants, c'est sûr que essayer de prioriser des plants qui qui vont être capables de résister à un sol qui a été acidifié par le tuyau, ce serait intéressant. Mais euh, mais il y a il y a des essences qui arrivent un peu à aller sur euh, tout, euh, donc euh, autant tester tester et voir ce qui peut ce qui peut marcher. Euh, faire confiance à la nature et voir ce qui peut prendre. Surtout si c'est des plants récoltés euh, dans la nature, bah autant dans, planter très très dense, voir ce qui prend et peut-être réajuster après euh, en fonction de ce, que, ce qui a marché. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Euh, une question pour toi, Caroline. Comment obtenir l'autorisation de planter des haies ou des arbres dans une commune Alors, ce n'était pas ton expérience présentée, mais tu viens de nous dire que là, bah, c'est ce que tu vas faire à Lille. Donc, peut-être que tu peux, tu peux y répondre. Ah, okay. tu, si Dani, tu veux compléter après, vas-y. OK, très bien. Bon, en effet, comme tu disais, Sébastien, euh, comme là, c'était à, à l'intérieur d'un champ d'un agriculteur, il n'y a pas eu de sujet d'autorisation. Euh, pour la commune, mais du coup, je vais le voir, je vais le voir là, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est de se renseigner. Euh, les, les communes vraiment se mettent sur le sujet et, euh, et donc du coup, par exemple, moi, sur le, le sujet de, de végétaliser le, le mur de notre façade, euh, j'arrive ouverte et, et, et j'écoute parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui existent et, euh, et, et donc du coup, voilà, c'est une réponse un peu à la normande. Hein. Je ne sais pas si Sébastien, tu feras mieux, enfin, tu peux sûrement faire mieux. <rire> Alors, moi, je veux bien je veux bien en profiter pour compléter, puisque c'est ouais. notamment des, des, des sujets, tu parlais de la formation « J'agis, je plante », c'est un, un des points qu'on essaie de mettre en avant dans la, dans la formation, c'est de montrer tous les espaces, notamment en ville, euh, où il est possible de planter, même sur des petites surfaces. Et en, en creusant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espaces et que euh, beaucoup de ces espaces appartiennent, appartiennent à des propriétaires privés. Ça peut être, par exemple, dans des arrière cours dans des copropriétés, euh, dans des résidences. Euh, ça peut être euh, sur le territoire appartenant à des magasins, des entreprises. Donc, en fait, on a toujours le réflexe de se tourner vers la commune, mais il faut savoir que le foncier, d'une ville appartient en grande majorité à des propriétaires privés. donc faut, voilà il faut, faut essayer de, de, de penser aussi à tous les autres qui pourraient faciliter l'accès à un terrain. l'exemple de l'agriculteur est un bon exemple. Là tu le disais Caroline bah, c'est une personne c'est sur son terrain qu'on tu es allé planter euh, Et voilà il faut il faut aussi penser à toutes ces opportunités qui peuvent qui peuvent se présenter. Et euh... effectivement, pour rebondir, ouais, je pense que, enfin moi en l'occurrence, ça a été ça, mais ça aurait été le cas, je pense, avec beaucoup d'agriculteurs, c'est que le besoin est souvent là. Et c'est ouais. et, et, et un problème de temps. C'est-à-dire ouais. que moi, quand je suis arrivé tout de suite, on m'a dit, mais évidemment, j'ai ce besoin. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait mais, Elle dit parce que <rire> j'ai pas le temps. Donc en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, y aller. Il n'y aller. Y a aucune raison en fait qu'il y ait un, un retour négatif. Et après, on se rend compte que si on est bien accompagné à travers la formation, à travers des, des experts techniques, ça va très vite. Enfin, c est, c est, honnêtement, ce n'est pas, pas un très gros travail. Mais c'est juste de faire les bonnes connexions et d'être là au bon moment. Et voilà. C et, et pour des, je complète juste pour des projets euh, communaux, où, où, où je vous invite aussi à essayer de vous rapprocher des, des, des conseils euh, citoyens qu'il peut y avoir dans les différentes communes et essayer de… de... De, de rentrer justement là-dedans pour pouvoir proposer à, à la commune euh, euh, des projets sur des, des terrains communaux, sur les parcs ou autres. Bah, tu peux peut-être, Dani, j'en profite, euh, <rire> que toi-même, euh, à, à titre personnel, tu as été porteur d'un projet de ce type, peut-être raconter en, en une minute euh, ouais. euh, voilà, le, le projet que tu as mis en place dans, dans ce village des monts du Oui euh, Très rapidement, on a, on a répondu à l'appel à la projet de la Fondation Nature et l'Homme pour... Euh, euh, euh, C'était J'agis pour la nature, hein, c'est ça ouais. euh, euh, En tant que citoyen dans une commune, euh, donc avec ma compagne, on a, on, a, on a, répondu à cet appel à projet. On s'est rapproché euh, de la commune. On est rentré dans le conseil euh, développement durable de la commune. Euh, on a proposé euh, ça. On a mis en avant aussi qu'on on, on allait pouvoir être aidé euh, financièrement et euh, aussi techniquement via nous, notre association. Euh, pour réaliser de la, des plantations et de l'aménagement pour la biodiversité sur deux espaces. Euh, le premier, c'est au cœur du village, donc c'est un petit village de 600 habitants, euh, de la plantation avec un, intégrer du fruitier, intégrer des petits aménagements aussi favorables à la biodiversité. Tout ça dans le but de montrer que dans un petit espace, là c'est un parc, mais sur un espace de 50 mètres carrés ou autre, on peut aussi euh, on peut créer. On peut, on peut aménager pour que ce soit intéressant pour la biodiversité et aussi nous, nous, nous fournir en, en fruits ou autres donc, euh, donc voilà, on, on, a, on, on a impliqué aussi les, les, les écoles et les, les habitants de la commune pour essayer d'avoir un projet un peu global, qui a donné euh, satisfaction. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, Caroline, une question pour toi. Euh, quels sont les préparatifs euh, à réaliser avant la plantation de la haie et combien de temps euh, avant la plantation il faut, euh, faut s'y prendre ben Alors là, c'est pareil, c'est l'agriculteur qui a pris ça en... dans notre deal. Ouais. <rire> c'est lui qui avait pris ça en main. Alors le, euh, le truc, c'est qu'il a, il a, il a, il a un bon terrain, donc il n'a <rire> pas forcément eu besoin de faire grand-chose. Je crois qu'il y a un apport de matière organique. Euh, qui, euh, qui, qui favorise euh, derrière le substrat euh, pour poser les haies. Euh, mais en dehors de ça, il n'a il a pas eu euh, grand-chose à faire. Je peux, peux compléter Oui, bien sûr, bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a deux techniques, il y a soit on n'a pas le temps et on fait le travail du sol juste avant la plantation, euh, pour ameublir le sol et euh, favoriser le développement des racines de nos jeunes plants. Euh, on n'en a pas parlé, hein, mais on est sur des plants de 1 ou 2 ans on va, on, qui coûtent beaucoup moins cher, encore une fois, et euh, qui ont plus de chances de reprendre que des arbres déjà bien formés qu'on achète à plus de des centaines d'euros et qui généralement meurent les années suivantes. Euh, donc, euh, travail du sol euh, juste avant quand on n'a pas le temps, mais quand on a un projet déjà identifié depuis un moment, ça coûtera moins cher aussi, c'est de venir mettre du paillage, amener de la matière organique euh, bien en amont, un an en avant, six mois en avant, euh, pour créer un milieu euh, forestier qui est propice à la pousse des jeunes plants. Quoi. Et ça, ça, du coup, derrière, il n'y a pas besoin de faire de travail de sol. Le sol sera ameubli et il n'y aura plus qu'à pousser un petit peu avec la main ou avec une pelle et venir faire son trou, faire son, son trou pour mettre son plan. Quoi. Merci. Une autre question pour toi, Danny, en milieu rural, quel est l'avantage de planter une haie plutôt que de sanctuariser un emplacement où se développerait naturellement une haie ah, euh, bon. Ça va être un, on va dire, deux avantages, mais euh, mmh. après, je parlerai des haies spontanées. Euh, l'avantage d'avoir peut-être un truc qui va plus vite, et l'avantage d'avoir un, un peu plus de, de choix et de diversité sur les essences qui vont être euh, présentes sur le linéaire. Par contre, et je rejoins tout à, tout à fait la, la personne, euh, des spontanés, euh, quand on n'est pas pressé, c'est encore mieux. D'un point de vue euh, adaptation des plans, euh, des essences qui vont être sur le linéaire, euh, ce sera toujours mieux, en plus ça ne coûtera rien, euh, de laisser faire naturellement. C'est-à-dire qu'il faut sanctuariser, protéger peut-être des interventions des voisins ou même de soi euh, sur plusieurs années, pour que naturellement un, le, le, la dynamique de mutation se passe d'un stratère bassé à la, la, la, la, la colonisation par des espèces arbustives, puis après des petits arbres, puis des grands arbres, et à terme avoir une haie. Mais en termes de temps, il bah ne faut, faut pas être pressé, faut être moins pressé. Si on a des objectifs de, euh, sur des projets euh, qui sont sur 5 ans, par exemple, bah, on est bloqué. Très bien. Toujours une question plutôt technique pour toi, Danny. Euh, comment restaurer une haie qui a euh, beaucoup de trouées euh, Est-ce que vous avez des techniques de restauration à conseiller vraiment il y a des trouées, mais que il, y a, euh, il y a les arbres autour qui font beaucoup d'ombre et que ces arbres peuvent être retaillés, recépés. Euh, du noisetier, du prenulé, des choses comme ça, ça peut valoir le coup de le faire, puis après de, bah de, de, de le planter, hein, planter son arbre en essayant de le garder une certaine distance quand même pour qu'il ait la place de se développer par la suite, mais euh, laisser lui donner un accès à la, à la lumière. Quoi. Si on le plante à l'ombre euh, des autres déjà existants, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, donc ça va être ça plutôt ma, ma précoce, ça va être de, de, de faire attention à, à ce que nos plants aient accès à la lumière après, euh, le paillage, et puis euh, peut-être euh, un peu plus surveiller l'arrosage, euh, même si on va on va éviter de faire un arrosage régulier, hein, j'ai oublié d'en parler, on peut en, si vous avez des questions après on pourra en parler. Euh, le moins d'arrosage possible, mais là c'est vrai qu'il y, y aura une concurrence avec les autres potentiels, donc euh, donc euh, surveiller qu'il n'y ait pas besoin d'eau. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc on ne pourra probablement pas répondre à toutes, mais je profite parce qu'il y a un certain nombre de questions autour de euh, euh, comment trouver la liste des arbustes euh, ou des arbres à planter euh, sur, dans ma région, euh, quelles sont les périodes de floraison. Tu en parlais, euh, Dany, tout à l'heure, l'importance de constituer une haie avec des périodes de floraison différentes pour apporter euh, de, de l'alimentation, notamment aux pollinisateurs, à, à, sur tous les mois de l'année. Euh, où trouver les conseillers techniques dont tu parlais, Caroline. Mmh. Euh, justement, c'est la vocation de, de, de, des ouais. outils que je vous présentais euh, en, en début de, de webinaire. Euh, bah sur la formation J'agis, je plante, vous trouverez parmi les fiches à télécharger, vous trouverez des listes d'espèces de, de, à planter en fonction de la, la floraison, en fonction de l'orientation de l'ensoleillement, du besoin en eau. Enfin, Vous verrez, c'est évidemment des, des recommandations. Euh, on vous encourage à vous tourner vers des associations de votre territoire qui, comme l'expliquait Caroline, peuvent vous apporter des conseils rapidement et pour ça, n'hésitez pas à aller sur le deuxième outil, la plateforme J'agis pour la nature, parce que je vous parlais donc de cette plateforme qui réunit des actions qui sont organisées par des associations, des conservatoires d'espaces naturels, des réserves naturelles, des collectivités. C'est plus de 1150 structures qui sont membres, donc vous en trouverez toujours une proche de votre territoire. Tournez-vous vers les associations environnementales naturalistes de votre territoire et n'hésitez pas à leur demander conseil. Euh, voilà, peut-être une dernière question, Caroline. Ouais. Euh, alors, pour toi, on voit euh, parfois de beaux projets, mais pas de suivi. Euh, les haines ne prennent pas ou se meurent. Euh, quel conseil pour l'après Alors, en fait, probablement ouais. une question pour les deux. Euh, okay. Mais Caroline, tu peux, tu peux commencer. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je pense qu'il y, y a deux, deux niveaux. C'est-à-dire que soit on intervient dans un projet qui est géré par d'autres, et donc du coup, tout ça va être, géré, va, va, va être suivi dans le temps. Si on crée son projet, comme ça a été mon cas, c'est comme un bébé. C'est-à-dire que le, le jour de la plantation, c'est la naissance. En fait, ça commence là. Donc, on va suivre. Donc, moi, dans quelques mois, je vais aller voir l'agriculteur, alors ça en est où, etc. Et en fait, du, du, du coup, il, il va y avoir un suivi. On ne va pas la laisser tomber je pense qu'il faut se dire, soit on vient avec des bras s'insérer dans un projet et on fait confiance au fait que les gens gèrent bien les projets et que tout ça va être fait, soit on prend la décision par soi-même de créer quelque chose, et là, dès lors qu'on l'a créé, on a cette conscience. Déjà, la personne qui se pose la question, si elle, fait, si elle crée une haie, elle ira la suivre. Voilà. Et euh, voilà. La plantation, ce n'est <rire> pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est vrai qu'il est voilà. important de là-dessus. Euh, donc, une toute petite dernière question, euh, peut-être pour toi, Dani euh, sur quelqu'un qui demande d'insister sur les distances légales de plantation pour éviter les conflits. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais évidemment, bah, quand on plante, il faut penser euh, aussi à, à les plants qui font 40 cm vont devenir des arbustes, voire des arbres, ouais. donc, euh, ça aura des conséquences. En, en deux mots, euh, quel conseil tu nous donnerais, euh, Dani Alors… de quand on regarde son projet, déjà on va vérifier qu'on n'a pas de, de problème de, de réseau, que ce soit aérien ou souterrain, qui peuvent, qui peuvent impacter euh, les plantations. En aérien, il faudra faire attention à respecter la réglementation, c'est-à-dire de ne pas avoir des essences qui vont euh, monter à plus de 2 mètres, ou alors de devoir les tailler euh, si on est en dessous d'une ligne téléphonique ou des choses comme ça, notamment sur les fibres optiques, où euh, ça peut euh, en aérien, il y en a, euh, ça, peut, euh, ça peut après euh, vous retomber dessus. Quoi. Donc, il faudra faire attention à ça. En termes de limite de parcelle, euh, on a toujours en fait cet étalon de 2 de, de mètres de hauteur. Euh, si, on est à, si on envisage une EEDA qui fait moins de 2 mètres de hauteur, on peut se mettre à 50 cm de sa limite de parcelle. Euh, par contre, si, on, si on, on compte mettre des arbres, des, des grands arbres, il faut se mettre à minimum 2 mètres. Euh, de toute façon, 2 mètres, je pense que c'est bien pour se... Euh, pour avoir l'accès de l'autre côté s'il y a besoin. Euh, C'est mmh. bien de se garder un petit accès de l'autre côté, euh, plutôt que de venir se mettre à ras de la parcelle et devoir euh, avoir des soucis pour pouvoir y passer. Eh ben, un grand merci pour cette réponse. Un grand merci à tous les deux. Euh, C'est déjà la fin de ce webinaire. Euh, donc, il y a encore beaucoup de questions. Alors, je vous précise que ce webinaire donc, euh, a été enregistré. Donc on vous enverra euh, très prochainement le replay. Et, euh, on tâchera de répondre euh, aux questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu, euh, pu répondre euh, à, à l'instant parce que voilà le temps euh, ne nous le permettait pas, mais on tâchera d'y répondre et de vous l'envoyer donc euh, dans, dans ce mail en même temps que, que le replay. Donc avant de se quitter, euh, je vous invite à, à, à prendre note des deux prochains euh, webinaires euh, que nous allons organiser. Donc le 17 février euh, à la même heure. Euh, qui sera un webinaire dédié aux mini-forêts urbaines. Donc là, encore un autre type de plantation euh, au cœur des villes, euh, mais qui a, apporte de, de nombreux avantages euh, et qui soulève aussi beaucoup de questions. Donc euh, voilà, nous aurons, euh, comme aujourd'hui, des intervenants qui viendront présenter et partager leur expérience. Et le 17 mars, euh, comment planter un mur végétalisé Donc Caroline, bah, peut-être que tu pourras euh, y être en tant que participante pour que ça t'inspire pour ton projet. Donc voilà, j'espère que ce webinaire aura fait germer ou aura entretenu la graine déjà dans votre tête et que ce webinaire permettra un maximum de plantation, que ça vous a convaincu, que ça vous a encouragé à aller plus loin. En tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers la formation J'agis, je plante pour aller chercher ce complément d'information. Euh, et je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à, à tous une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir.